Ce dimanche, j'aimerais te partager le plus grand pilier de ma vie. La croyance qui fait que je serai toujours heureux, toujours épanoui, toujours serein. Même si, évidemment, il y aura des difficultés, des peines. Mais que je serai toujours dans la joie. Et que j'aurai une foi inébranlable c'est la compréhension, la connaissance de cette vérité-là. Cette vérité qui, euh, dans la culture française, a été complètement oubliée parce que quand on parle de christianisme, on va parler de catholicisme, on va parler des guerres, on va parler du pape, on va parler de tout, tout, tout plein de choses. Et en fait, on va passer à côté de l'essentiel du message de la Bible, qui est que nous avons été créés par Dieu et qu'on a un Dieu qui nous aime et qui veut créer une relation avec nous. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que je ne sais pas si vous, si tu le sais, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chrétiens, par exemple, en Chine qu'en France. Alors, tu vas me dire, oui, la population est beaucoup plus grande. Oui, mais... Euh, le christianisme a eu beaucoup plus d'histoires en France qu'en Chine. quoi. C'est pas censé être euh, ça. Pourquoi Parce qu'en fait, en Chine, j'ai vécu en Chine, hein. alors, j'ai vécu en Chine entre 6 et 7 ans, puis j'y suis allé plusieurs fois, j'ai vécu. Euh, j'ai fait un stage là-bas, euh, quand j'avais 21, 21 ans, 22 ans. Et en fait, quand on parle de Dieu, quand on parle de la Bible, il n'y a pas toutes ces associations avec les croisades, les guerres de religion, le pape, et, et puis qu'est-ce qu'a dit le pape, etc. Et, et c'est mon invitation pour toi. Si aujourd'hui, euh, j'allais dire, je ne fais pas de prosélytisme, et en même temps peut-être que si. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu sais, mais le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. Donc le mot prosélytisme est très moche, même rien que la sonorité du mot est très moche. J'ai juste, si tu me permets, envie de te partager ce en quoi je crois. Évidemment, euh, tu fais ce que tu veux. Évidemment, tu peux même t'arrêter là et, et attendre demain pour le, le prochain Audioboost. Mais ça me tenait en, à cœur durant ce format-là. Euh, de parler de choses un peu plus intimes comme si on était dans un feu de camp durant ce summer camp et qu'il était euh, minuit et qu'autour de, de quelques chamallows grillés ben, on pouvait euh, se confier moi ce en quoi je crois c'est que Dieu nous a créés dans la Bible il y a un passage dans Jérémie chapitre 1 verset 5 qui euh, en fait c'est euh, ce euh, un prophète il dit que c'est ce qu'il a reçu comme parole du Seigneur. Donc, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Mais c'est ça la force de la Bible. En tout cas, si tu crois, c'est qu'en fait, Dieu nous parle à travers cette Bible et nous parle personnellement. Et du coup, il dit, donc Jérémie cite Dieu. C'est vrai que ça paraît perché un peu comme ça. Hein. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » C'est-à-dire, pour moi, de savoir qu'il y a un Dieu créateur, puissant, qui me connaît personnellement, m'a voulu sur cette terre, je ne suis pas le fruit du hasard. Et que c'est un Dieu qui m'aime, je peux te citer un autre passage de la Bible qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque soit sauvé ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'espère que je l'ai bien cité, mais sinon, n'hésite pas à te procurer, il y, a, il y a des bibles sur internet, tu peux taper Jean 3,16. C'est-à-dire que je crois fermement que... Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas non plus un cours thé théologique, et puis... Euh, bah tout simplement parce que c'est n'est pas non plus du prosélytisme en fait. Euh, mais en tout cas, moi, je crois que Dieu m'aime tellement d'un amour si profond et que moi, si je suis sur cette terre, j'ai été voulu, j'ai été désiré, désiré et que je suis aimé, mais je suis imbattable en fait. Je suis imbattable pas dans le sens où il n'y a rien qui peut me battre. Je suis imbattable dans le sens où en fait... Tout est déjà accompli, pour citer euh, la Bible. Et qu'en fait, il n'y a ni victoire, ni réussite, ni échec. Parce qu'on a une vie céleste et Dieu ne nous juge pas selon le bien qu'on fait, le mal qu'on fait. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'en fiche. Attention, hein, c'est pas ça que je dis non plus. Par contre, ce que Dieu cherche, c'est qu'on rentre en relation avec lui. Qu'on le reconnaisse comme notre créateur, notre sauveur et notre Dieu. Et euh, tu vois, je te fais cet audio en pleine nature, on va dire. Euh, je ne sais pas si tu entends les oiseaux. Et moi, j'ai grandi à l'église dans le sens où euh, bah, mes parents m'y emmenaient. Je n'avais pas d'éducation chrétienne à la maison dans le sens où mes parents ne me parlaient pas vraiment de Dieu. Mais ils étaient chrétiens, du coup, à l'église, donc je suis protestants évangéliques on parlait de, de Dieu et évidemment euh, durant ma jeunesse, surtout quand j'ai vu que bah, la plupart des gens ne croyaient pas en Dieu et que je suis quelqu'un de curieux, bah, tu vois, je me suis dit mais est-ce que Dieu existe vraiment Est-ce que tout ça c'est du pipeau Et j'ai commencé à observer la nature et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la nature. C'est parce que bah, c'est aussi dans la Bible et je le paraphrase, c'est que Dieu révèle Dieu se révèle à travers la nature. Quand tu vois la nature, c'est dur de dire quand même, franchement, que tout ça vient du hasard. que en fait, euh, il y a juste eu un Big Bang provoqué par aucune puissance divine et que le hasard a fait qu'aujourd'hui, on a euh, des arbres, des animaux. On a nous, on a il y a des êtres humains qui ont cette pensée que Dieu existe. Quoi, Je veux dire, à la limite, à la limite si on était sur une planète avec juste un peu d'eau, un peu de verdure et quelques fourmis, eh, on pourrait euh, discuter de, de la véracité de, de, de l'existence d'un Dieu. Mais là, quand on voit la complexité de la nature, et même les émotions, les sentiments, l'amour par exemple, moi, en tant que mari, mais aussi en tant que père, quoi je veux dire, il y a, il y a, il y a quelque chose de complètement irrationnel dans l'amour. Et ça, bah, c'est quelque chose de divin. Et à partir de là, je pense que bah, s'il y a un Dieu qui existe, je ne peux pas vivre comme s'il n'existait pas. Et faire comme si ça ne m'intéressait pas. Et je vois beaucoup de gens parmi les coachs, notamment cette soif de spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il disait Je me loupe toujours dans cette citation. C'est Voltaire qui disait qu'on a dans le cœur un trou en forme de Dieu. Et du coup, on va essayer de le compenser à travers plein de choses ésotériques, euh, de croyances qui ont été inventées par des gens pour essayer de, de se rassurer. Et comme on est dans une culture où on veut absolument rejeter le christianisme, parce que c'est pas à la mode, euh, parce que c'est mauvais, et puis c'est pas politiquement correct, tu vois. De, euh, alors moi je suis. Ouais, bref. Ouais. Et, et je trouve ça dommage parce que est-ce qu'on passerait pas à côté de la vérité Voilà, je voulais, je voulais te partager ça, en, juste en, en toute authenticité. Et je crois pleinement que c'est si un Dieu qui m'a créé avec amour, qui veut être en relation avec moi, bah c'est pareil avec toi. Et ouais, si jamais tu veux m'écrire, tu réponds à, à, à l'email que tu as reçu pour euh, échanger, ce bah, sera avec grand plaisir. En tout cas, euh, merci d'avoir pris le temps d'écouter. Et puis, si tu veux commenter, si tu veux échanger, avec plaisir. En tout cas, si jamais ça t'a <rire> gêné, euh, t'en fais pas, je vais certainement pas parler de ce genre de sujet euh, tous les jours parce que c'est pas l'objet mais je voulais quand même profiter de ce dimanche, de ce camp d'été pour ouais, m'ouvrir un peu à toi en tout cas euh, je te souhaite le meilleur et euh, ouais, je, je peux que t'encourager te souhaiter de trouver euh, la vérité le chemin et la vie pour, encore une fois, citer la Bible. Ciao, ciao, et c'était un vrai plaisir. Et à bientôt.